Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez BPGO qui m'accueille ici en résidence. Je vous emmène découvrir aujourd'hui le métier de conseiller multimédia au centre de relations clients, ici juste à côté. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Allez go Je vous présente Florian. Bonjour Florian. Bonjour Géry, bienvenue à tous. Merci, alors bienvenue en Asie, c'est ouais, ça Oui, bienvenue, bienvenue en plein dans notre euh, challenge commercial du moment. C'est pour ça euh, la déco Exactement, on a basé notre challenge aujourd'hui sur, euh, sur les thèmes des continents. Okay. Euh, donc chaque îlot qui est présent dans notre service représente un continent et l'objectif en fait ce sera de faire à chaque fois un goûter après chaque réunion sur le thème finalement de, de chacun de nos continents, okay. simplement. Bon alors je suis ravi de bosser avec toi et de présenter Merci. à nos amis ton job de conseiller multimédia, ça consiste en quoi Explique-nous. Alors simplement ça consiste à répondre euh, aux questions, aux attentes de nos clients okay. donc par différents canaux, le téléphone, le mail, le chat euh, et tout ça ici donc à distance et on répond donc aux clients de la marque Banque Populaire Grand Est et aux clients client de la marque Crédit Maritime Grand Ouest. Et alors, ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui Alors, j'ai un parcours un peu atypique, dans le sens où je dire... n'ai pas fait que de la banque. Euh, donc, j'ai commencé par un BTS Management des unités commerciales, euh, où là, j'ai eu ma première expérience dans le domaine bancaire, dans un stage pendant deux ans. Après, je me suis orienté vers une licence euh, commerciale, on va dire, euh, où j'étais commercial itinérant. T'en as eu marre de la voiture voilà. Elle a eu raison <rire> de moi, donc euh, j'ai dit stop. et J'ai atterri à la Banque Populaire. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job alors je dirais surtout euh, la capacité à pouvoir euh, répondre aux clients et se sentir utile pour le client. La satisfaction du client elle est au cœur de notre métier, c'est sur chaque appel, c'est sur chaque contact. Euh, donc c'est vraiment ça qui me plaît et que les clients soient aussi reconnaissants, c'est aussi une gratitude tous les jours. Et chez BPGO en particulier Alors chez BPGO en particulier, euh, ce qui me plaît c'est l'ambiance. Euh, c'est le fait qu'on a toujours quelqu'un disponible pour nous aider, pour nous épauler. Euh, on est très bien formés. Les gens prennent le temps de nous former ici. Et la dernière chose aussi, c'est qu'ils font confiance à des profils jeunes, comme le mien aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie de rester. Bon, allez Géry, maintenant, à ton tour de jouer, c'est toi qui vas prendre les appels. Au secours <rire> Et au bout de combien de temps je vais être opérationnel Alors quand tu vas arriver ici, euh, si tu as des connaissances, tu seras opérationnel au bout d'une semaine de formation. Si tu n'as pas de connaissances et que tu débutes, on va dire plutôt deux semaines et tu seras apte à prendre les appels. Banque le Populaire, centre de relations clients, Géry, bonjour. C'est bien comme ça C'est parfait, continue. Ah, je vous écoute, oui D'accord, je vous le passe. C'est ta mère. Ah oui, d'accord. <rire> bon Florian, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie, Géry. Je prie. Mais alors entre nous, combien d'appels tu reçois par jour alors, par jour, on a sur une moyenne de 40-45 appels. D'accord, mais il faut être hyper pointu sur les sujets, tu disais, assurance. Oui, bah effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on tend à être expert sur beaucoup de sujets. On okay. maîtrise autant la banque du quotidien que l'assurance pour nos clients. C'est une pratique, on en fait tous les jours. Le crédit aussi, par la même occasion, le crédit au particulier surtout. Et on est capable euh, d'accompagner le client euh, voilà, sur euh, sa vie du quotidien, clairement. Mais tu n'as pas réponse à tout, si euh, bah, J'essaye au maximum. <rire> on se forme sans arrêt pour ça. On est beaucoup formés à la Banque Populaire. Et ça, c'est un avantage. Ça nous permet sans arrêt d'apprendre, d'avoir de nouvelles compétences. Et puis d'exercer sur d'autres domaines. Donc euh, pour nous, c'est vraiment, vraiment une chance. Et alors, explique-moi les qualités qu'il me faut pour bosser dans ton équipe. Alors, si toi, tu veux nous rejoindre, je dirais que les qualités les plus importantes, c'est euh, l'empathie, euh, okay. la bienveillance, tout simplement. Euh, dans l'accompagnement digital de nos clients, c'est important qu'on soit proche d'eux et qu'on puisse voilà, accompagner chacun à son rythme. Euh, et puis après, les qualités aussi importantes, c'est d'être curieux et dynamique par rapport aux clients et par rapport à ses besoins et comment on peut y répondre. Merci. Je t'en prie. Go. Go. Oh, costard avec ou sans cravate, peu importe, l'important c'est que tu viennes et avec ton sourire. Alors j'ai commencé débutant, maintenant confirmé et tout le monde peut le faire. Ah, alors chat à la maison et chat, mail, téléphone pour tous les outils qui sont indispensables à notre boulot ici. Client first. Alors CDI aujourd'hui, j'ai commencé par un CDD et tu peux même commencer par une alternance ou par un apprentissage. Pour le boulot, Rennes, Nantes et même Angers. Par contre, pour le foot, moi, j'ai choisi mon camp. Merci beaucoup pour la découverte de ton job. Un grand plaisir, Jerry c'est sympa. Adoré cette expérience. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, postuler aussi. L'équipe de Florian vous attend. On vous attend avec grand plaisir. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon les Florian, entre nous, une mmh. petite anecdote croustillante, non ah oui alors j'en ai une, on a un client qui nous a appelé pour financer en fait tout simplement son voyage sur la Lune. Ah bon Non, évidemment je plaisante, secret bancaire Géry, je peux rien dire.